Le recensement, c'est simple. Tout commence par la visite d'un agent recenseur à votre domicile. Faites-lui confiance, il est recruté par votre mairie et dispose d'une carte tricolore. L'agent recenseur vous propose de répondre par Internet et vous remet vos codes d'accès et votre mot de passe pour vous connecter et vous faire recenser sur le site le et Il ne vous reste plus qu'à vous laisser guider pour remplir le questionnaire en ligne, tout simplement. Si vous ne pouvez pas répondre par Internet, l'agent recenseur vous remettra tous les questionnaires papier à remplir. Il peut vous y aider. Ensuite, il convient avec vous d'un rendez-vous pour venir les récupérer. Vous pouvez aussi les envoyer directement à votre mairie ou à votre direction régionale de l'INSEE. Pour savoir si vous êtes concerné par le recensement cette année, rendez-vous sur le Le recensement, c'est utile, c'est sûr, c'est simple.